Bienvenue dans votre magazine ICC L'Actu, votre magazine qui retrace toute votre actualité. Notre dynamique de temps de prière se poursuit sur l'application Zoom du lundi au vendredi de 5h à 6h. Nous nous retrouverons vendredi à 19h pour atmosphère de prière prophétique. Et enfin, dimanche pour nos deux cultes de célébration, de 7h30 à 9h30 et de 10h à 12h. Nous vous rappelons que le dimanche après-midi à partir de 17h, que nous avons à l'église de Cayenne nos activités sportives. Au programme, basket, fitness, football et bien d'autres activités. Soyons nombreux à faire le déplacement seul ou en famille pour ce moment de détente. Kail, la deuxième édition du magazine des femmes, Kail Mag, est toujours disponible. Divers thèmes y sont abordés, tels que la santé, le monde professionnel et bien d'autres. Nous ne vous disons pas plus, vous avez toujours la possibilité de vous le procurer dès la fin des cultes au prix de 6 euros. Nous vous attendons nombreuses au stand des femmes d'impact. Vous êtes hôte d'une famille d'impact Vous êtes pilote copilote Vous avez été contacté par le bureau des familles d'impact pour devenir pilote Alors vous êtes convié les mardis 3 et 10 janvier de 19h à 21h à l'église de Cayenne pour des sessions de formation, d'encadrement et de prière pour l'ouverture officielle en présentiel des familles d'impact qui aura lieu le 17 janvier 2023. Si vous vous êtes engagé, ne ratez surtout pas ces deux rendez-vous. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.